Lorsque vous voyez un bouton synchronisation dans Office 365, que ce soit dans un SharePoint ou dans des documents partagés par d'autres personnes avec vous, ça vous permet d'avoir une copie de cette bibliothèque-là dans votre ordinateur à l'aide du client OneDrive. Donc le client OneDrive qui est le petit client qui vous permet d'avoir vos documents synchronisés en ligne et dans votre ordinateur. Donc quand on appuie sur le bouton synchronisation, ça va lancer l'appel du client OneDrive, donc on peut cocher « oui, je veux que tu te rappelles de ça » et « je veux ouvrir le client OneDrive ». Ce que ça fait, c'est que ça permet de dire que tout le dossier dans lequel on se trouve va se synchroniser. Mais dans mon cas ici, je ne ferai pas la synchronisation complète présentement parce que j'ai le canal général seulement. Si je veux synchroniser un team au complet, je vais plutôt cliquer sur « documents » pour voir tous les canaux et synchroniser l'ensemble des canaux. Si c'est un team, exemple, de classe là euh, ou un team que j'utilise avec plusieurs canaux, ben, je vais peut-être vouloir avoir une copie locale de tous les documents pour gérer ces documents-là localement afin qu'ils se synchronisent en ligne plutôt que d'avoir accédé en ligne pour charger des documents à chaque fois. Donc, euh, je lance le client. Il va faire la synchronisation des, do des dossiers qui sont affichés là. Je pourrais en décocher si je veux. Et je vais démarrer la synchronisation. Donc, on voit que OneDrive dit qu'il est en train de synchroniser présentement les documents. La fenêtre qui est ici d'expérience, on peut la fermer. Ça ne changera pas rien. Et maintenant que c'est synchronisé, on peut ouvrir l'explorateur de documents pour aller consulter les documents qu'on vient de synchroniser. Donc, généralement, quand on utilise OneDrive, il y a des favoris de, qui nous permettent d'accéder rapidement à notre OneDrive personnel. Et là, en synchronisant les documents externes, il y en a un nouveau qui se crée en parallèle avec notre OneDrive qui s'appelle Commission scolaire des Bois-Francs dans mon cas. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas le mot OneDrive en avant. Donc, euh, dans ce dossier-là, on trouve tous les dossiers qui ont été synchronisés de documents externes qui ont été partagés avec nous. Donc, celui que je viens de synchroniser ici, il est là. Donc, euh, comme j'ai remonté à la racine du Teams au complet, dans SharePoint, ben, j'ai les deux canaux que j'avais dans mon euh, dossier. Donc, euh, vous voyez, les, les fichiers que j'avais ici dans mon Teams apparaissent maintenant aussi dans mon document. Donc, si je veux télécharger vers le Teams, ben, je peux le faire localement dans mon ordinateur à partir de cet espace-là. Très, très, très pratique pour gagner du temps. Voilà pour le faire. Et si on ne veut plus synchroniser ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans les paramètres de OneDrive et dans les emplacements qui sont synchronisés, on trouve celui qui nous concerne et on peut arrêter la synchronisation. De cette façon-là, il n'est plus synchronisé, donc on n'a plus de crochet et les documents sont là. Et si jamais on a le, un dossier qui est synchronisé par quelqu'un, en fait un dossier partagé par quelqu'un et qu'on synchronise et que la personne arrête le partage et bien le dossier au complet va disparaître de notre OneDrive. Donc c'est pratique pour euh, faire une copie des documents que quelqu'un partage avec nous ou simplement pour obtenir un canal de communication direct entre deux ordinateurs. Donc euh, ça peut être très pratique de faire la synchronisation.